Bonjour, vous occupez un poste de direction au sein de votre entreprise. Euh, vous êtes cadre, manager, euh, peut-être product owner ou scrum master. Euh, et euh, vous recherchez euh, un moyen pour démontrer que la transformation agile que vous êtes en train de faire euh, est un succès. Euh, ou alors, euh, vous recherchez... Euh, un moyen pour identifier euh, les domaines d'amélioration euh, qui vont vous permettre d'accroître de, l'agilité d'entreprise. Euh, vous pourriez aussi euh, avoir la nécessité d'articuler euh, vos objectifs et vos mesures euh, de manière à favoriser l'autogestion de vos équipes euh, et aussi euh, permettre euh, de comprendre comment leur travail euh, peut-être optimiser euh, vers plus d'agilité. Euh, vous voulez aussi peut-être être, devenir plus efficace euh, dans la mesure du succès en utilisant des mesures agiles plutôt euh, que les mesures traditionnelles, euh, y compris, euh, et statiques, traditionnelles et statiques, y compris par exemple la mesure de la vélocité. L'atelier Professional Agile Leadership Evidence Based Management, c'est un atelier d'une journée euh, qui va vous permettre de comprendre euh, les aspects essentiels des objectifs euh, et en fait, euh, comment les mesurer, comment mesurer ces objectifs euh, et la manière dont ils influencent donc les comportements et les valeurs d'une organisation. Euh, dans cet atelier, euh, les organisations euh, qui adoptent l'empirisme euh, comme approche de leadership pourront démontrer euh, comment cette approche est en train de fonctionner à travers les mesures de valeur. Euh, et au, aussi, euh, par exemple, euh, vous allez démontrer comment les objectifs et la confiance euh, sont des choses euh, vitales pour permettre l'autonomie, la transparence et aussi la création des valeurs. Euh, ensuite, euh, à la fin de cet atelier d'une journée, vous allez aussi comprendre comment utiliser Evidence-Based Management euh, et, et les euh, valeurs euh, associées à, à Evidence-Based Management, les indicateurs des valeurs, euh, pour concentrer les mesures sur l'amélioration de la valeur du marché et vos capacités opérationnelles. Euh, donc, euh, je suis Fabio Panzavolta, Professional Scrum Trainer chez CollectedGeniusScrum.org. Euh, notre pédagogie concernant cet atelier euh, est une pédagogie qui consiste à vous faire travailler ensemble à travers des études, des cas et des, exer des exercices pour bien comprendre ces principes et les mettre en pratique euh, voilà, euh, c'est une pédagogie qui a été mise au point par euh, les formateurs Scrum.org et par Ken Shover, les co-créateurs de Scrum euh, et euh, grâce à cet atelier vous allez améliorer l'impact que vos produits ou services euh, auront pour vos clients euh, vous, allez, vous allez améliorer votre, votre leadership et votre façon euh, de piloter euh, vos produits grâce à la valeur, à travers la valeur, euh, et donc prendre des décisions qui vont ravir vos, vos futurs, vos utilisateurs futurs ou actuels. Euh, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.